Bonjour, comment allez-vous Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi, la population Eh oui, le GOAT, Cristiano Ronaldo, Guérez of all time", est parti gâcher sa carrière en Arabie Saoudite. Disons la vérité. Disons la vérité. Qu'est-ce qu'il est parti faire en Arabie Saoudite Si ce n'est prendre de l'argent. Et qu'est-ce qu'on lui a dit Non, ne fais pas ce genre d'erreur ne va pas en Arabie Saoudite uniquement pour l'argent. Tu es un grand joueur de foot. Tu dois jouer dans un grand club. Toi, tu vas jouer à Al Nasser. Jeter des clubs inconnus au bataillon qui sont nuls. Regarde. Tu es allé là-bas pour faire quoi Tu as perdu toutes les compétitions. Tu n'as battu aucun record là-bas. Tu es allé là-bas pour L'argent. Oh, Cristiano Ronaldo, moi qui pensais que tu étais allé là-bas dans un esprit où tu te disais qu'il n'y avait pas de différence entre l'Europe et l'Arabie saoudite, mais n'importe quoi. Tu es allé là-bas uniquement pour l'argent. Et là, tu as envie de quitter l'Arabie saoudite. Eh hey ben Dido, t'es un braqueur. Hein C'est du braquage. Tu finis pas ton contrat. Et tu demandes déjà que tu as des envies d'ailleurs. Que tu regrettes ton choix. Comment ça tu regrettes ton choix dans ta baignoire remplie d'argent CR7, ne finis pas ta carrière comme ça. Ne lâche pas tes fans. Tes fidèles supporters qui n'arrêtent pas de te défendre absolument partout. Qui n'arrêtent pas de ressortir tes stats. Maintenant regarde, on va leur dire. Que, ben oui, si tu veux, tu peux me sortir toutes les stats que tu veux. Mais là, aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, il est éclaté au sol. Qu'est-ce que tu vas répondre Qu'est-ce que tu vas répondre Qu'est-ce qu'il est parti faire à Al Nasser On lui a dit, ouais, euh, franchement... Euh, Cristiano Ronaldo, il me déçoit, euh, la là, là, là, et d'autres qui ont dit oui, mais quand même, euh, euh, finir sa carrière pour, 400 millions, euh, pour 300 millions à l'année, euh, c'est plutôt pas mal. Ou euh, 400 millions, c'est plutôt pas mal. Franchement, il met sa famille à l'abri, il crée sa dynastie, blablabla. Bla, bla. Mais là, tu as déjà envie de partir Nous, on pensait que tu avais un projet derrière, que voilà, après, tu allais devenir, je sais rien, moi, un petit directeur sportif, peut-être devenir entraîneur-joueur, je sais pas, moi et là, tu veux déjà revenir en Europe Tu vas jouer où Quel club va vouloir de toi J'espère que le Paris Saint-Germain n'a pas la folie de vouloir t'avoir dans l'équipe, uniquement dans l'espoir de réunir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. J'espère qu'on n'est pas dans ce genre de folie. Hein Hein S'il y a un endroit où tu peux aller, je pense que c'est Marseille. Franchement, ça ferait beaucoup de bruit. Viens à Marseille. Comme ça, on vous fracasse avec un gout dans votre équipe. Parce que là, on vous fracasse et vous avez paillé dans votre équipe. Tu vois Il faut vraiment qu'il y ait un grand joueur avec un bagage historique vraiment très, très garni qui vienne jouer à Marseille. Comme ça, il y a Lionel Messi qui est à Paris. L'homme aux huit ballons d'or. Voilà, c'est normal, il a un peu plus de ballons d'or. Il est à Paris. Et l'homme aux 5 ballons d'or à Marseille. C'est ça qu'on veut voir. Viens, viens à l'OM. Viens à Marseille. Vous passez les barrages là de Ligue des Champions. Et puis, et puis voilà. Viens. Je ne sais pas pourquoi tu es allé. Alors que moi, si tu m'avais écouté, je t'aurais mis dans un club de malade qui t'aurait. T'aurais qui, qui, ramassé de l'argent aussi. Autant avec de je sais pas quoi et tout, t'aurais ramassé trop d'argent. T'es parti là-bas, là, et maintenant tu regrettes. C'est de ta faute, hein.